Et salut tout le monde, c'est Hostixt et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo et dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'un objet et comment le créer. C'est parti Donc déjà pour commencer nous allons supprimer tout ça Non, tout ça, juste ça et, et, et, et ça voilà. Ensuite, nous allons commencer par créer un nouveau package et une nouvelle classe. Ensuite, nous allons créer un nouveau package euh, object qui me semble pas trop mal sans majuscule. Merci et un autre objet qu'on va, qu va appeler user properties pour les propriétés. Propri c'est pour les propriétés d'un utilisateur Donc vous voyez ça crée un, un package object Donc là on a notre premier objet C'est vachement bien Donc, Dans un objet il va y avoir bah, des, des variables Forcément autrement on travaille sur quoi On peut pas travailler dans, bah, dans rien Donc il va y avoir des variables Un objet va tout le temps Regardez on, on, va, on va mettre des variables publiques public int age, en virgule puisqu'on les définit pas maintenant. Ensuite public euh, string name et public euh, pop, pop, pop, pop, float height. Euh, voilà. Donc Âge pour l'âge, name pour le nom et height m pour la taille de la personne en m, mètre, Et là, vous voyez sur la droite, il y a quelques petites suggestions. Là, il nous demande de supprimer la classe, safetyLate, parce qu'il nous dit qu'elle n'est jamais utilisée. Bon, on n'a pas envie d'utiliser, puisqu'on n'a pas envie de la supprimer puisqu'on vient juste de la créer. Ensuite, on nous dit de supprimer ça que c'est jamais utilisé bon bah, d'accord ça c'est ça c'est des suggestions mais il faut pas des, faut les prendre en compte mais que certaines fois ensuite on va commencer par faire un constructeur, bon. un constructeur vous allez faire code generate là vous voyez constructor alors simplement alt insert et vous avez ça si vous n'avez pas ce alt insert mais autre chose ici là vous voyez alt plus sincère il faut aller dans file setting key map sélectionner éclipse voilà. Ensuite, on applique, on fait OK et c'est OK pour tout le monde. Voilà. Donc là, il faut faire. Générer un constructeur et on va pouvoir dire quelle variable on va dans le mode constructeur. Notre constructeur, c'est ce qui va initialiser nos variables. Donc moi, personnellement, euh, Moi je veux des, pro des propriétés sur l'utilisateur avec un nom. Euh, voilà, avec un nom un âge, et puis une taille, tant qu'à faire. On met tout. Après, on pourrait juste définir, voilà, juste ça. On juste ça, ça met ça. Après, pour les rajouter, on fait virgule, float, item, et on fait 10, item, est égal à, item. Donc là, ici, on a notre, euh, notre constructeur Maintenant, dans la méthode main ici nous allons créer notre objet tout simplement tout simplement nous allons créer notre objet donc, nous allons créer user properties marque égal à un nouvel objet un, un nouvel objet puisqu'on le crée donc on dit qu'il est nouveau nouvel objet user properties qui va demander en âge je vais lui mettre 26 ans. En nom, il s'appelle Marc. Et en taille, et ben, il mesure 1 mètre. 1, 78 f pour float. Voilà. Donc là, on a créé notre objet. Tout simplement. Aussi simple que ça. Là, on a créé notre objet Marc. C'est le type User Properties. Et puis il a 26 ans, il s'appelle Marc, et puis il a 1m78. Voilà. Maintenant, on va, on va directement faire quelque chose de très mauvais, mais c'est pas grave. Dire que Marc, on veut afficher son âge. On va faire marque.âge tant qu'à faire. Voilà. Marque.âge est égal à 26. Parfait. Sauf que maintenant, moi je suis quelqu'un externe au programme. Je dis, bah non, moi à 26 ans, j'ai pas de réduction, donc Marc, maintenant, il a 12 ans. Donc je vais dire que Marc, oh là, non, pas ça, Marc.âge bon, est égal à 12. Voilà. Rien ne m'empêche. Là, j'ai un petit peu fait ça pour rien. La solité euh, Marc.âge. Bon, voilà, tout simplement. Et Marc, il a 12 ans, alors que quand il s'inscrit, il, il a 26 ans. Donc là, ça c'est un problème. Il va falloir définir toutes ces variables privées ici. Tout simplement. Hop, hop. Privet. Privet. Oh, voilà. Donc maintenant, tous ces variables sont privées, et là... Ah on peut pas définir l'âge de marque, c'est pas possible. Et on ne peut pas non plus.. Ah mince, ça, ça c'est problématique quand même. On ne peut pas non plus bah, afficher son âge, on aimerait bien récupérer son âge. Eh ben dans Java il existe des méthodes, d'où l'épisode d'avant que je vous conseille d'aller regarder, qui permettent de récupérer l'âge de marque. Donc tout simplement en réfléchissant, en réfléchissant un petit peu. On va créer une méthode qui va être publique, donc accessible à tout le monde, ou presque. On va la définir, bah, qu'est-ce qu'elle veut qu'elle nous donne là bah, Un âge, donc il faut qu'elle retourne quelque chose. Donc en l'occurrence âge c'est un int, donc elle va retourner un int. Et puis on va l'appeler getAge. GetAge. Oui, ça, ça nous propose tellement c'est... Ensuite on fait un truc comme ça. Et là, maintenant, on va faire protter. Ah. Il y en a qui mettraient this H. C'est comme vous voulez. Euh, âge, c'est tout aussi correct. Et maintenant, on va faire marque. Et là, on récupère l'âge de marque. Mais on ne peut pas modifier son âge. Voilà. Ça, c'est quelque chose de bizarre. que là, le problème, c'est qu'on aimerait bien le modifier, mais que ce soit juste marque qui puisse le modifier, que ce soit juste pour l'objet marque. Donc, on va créer ce qu'on appelle des setters, pour, set, pour définir l'âge de marque. Voilà. Donc, on va faire public, encore quelque chose de public. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre une méthode. On va la mettre de quel type la méthode? Int, float, bon. Déjà il y a deux possibilités puisque c'est l'âge, ça soit int, soit void. Comme pour get, hein. c'était soit int, soit void. Ça peut être un string, ce serait complètement absurde de mettre ça. Il faut voir quelle est son utilité. Ça va être de définir. Donc c'est à dire que dans notre méthode main, il va falloir dire que le nom, ou non, l'âge de marque est égal à ça. Ce qu'on va pas pouvoir dire est égal. Comme on crée une méthode, il va falloir dire que marque.set et puis l'âge. Donc il n'y a pas besoin de retourner quelque chose en définitive. Il y a juste besoin de définir. Donc comme il y a besoin de retourner, on fait void. Void. Set. Page. Hop. Et là, on va faire int. Âge. on ouvre les accolades et ici on fait 10.age c'est exactement ce qu'il y a là la même chose si vous préférez ça c'est un setter mais qui set pour plein de choses c'est ce qui va définir l'objet concrètement c'est ça le constructeur c'est ce qui va le définir, ce qui va le construire voilà le mot constructeur donc là on affiche l'âge de marque. Sauf que là, c'est son anniversaire. Et donc, du coup, l'âge de marque, il a plus 1. Donc, notre programme, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire marque.7âge. marque.7âge. Plus 1. C'est là que ça... Vous voyez ça commence à devenir compliqué, parce que ne travaille plus avec les nombres, on travaille même plus avec des variables, on travaille avec des méthodes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, qu'est-ce que je fais Je dis que je définis l'âge de Marc avec son âge, à marque, plus 1. Donc c'est dire que c'est son anniversaire. Concrètement, c'est ça. Voilà. Et en faisant ça, on va regarder... Si ça a bien fonctionné, Je Marque point âge. Voilà pour son anniversaire. Voilà, 26, 27. J'aurais pu directement marquer 27 ici, là hein. On est d'accord. Ça revient exactement à la même chose. C'est juste que.. Ben imaginons, il change d'âge. Plusieurs fois on a besoin d'une méthode qui fasse ça et ben dans user properties on va créer une méthode tout simplement public void puisque ça va être un peu la même non voilà. c'est un peu la même chose que cet âge donc c'est public void anniversaire anniversaire bon adieu l'anglais hein. là on va rien définir on va faire juste this. On peut mettre tout simplement âge plus plus. Voilà. Et là, on incrémente âge, donc pour dire que c'est son anniversaire. Tout simplement. Et là, on enlève ça. Et là, on va faire marque.anniversaire. pour un anniversaire. Et maintenant, on peut attendre... Ça revient exactement à la même chose. Et puis, on peut faire anniversaire 50 fois. On n'a pas besoin de définir la valeur. On dit que c'est l'anniversaire de Marc. Donc, du coup, il a 27 ans. Voilà. Un objet vous voyez c'est beaucoup plus structuré que ça c'est vraiment très structuré donc là on va mettre ça un petit peu remettre tout bien comme il faut et puis après mais vous allez me dire oui mais voilà c'est un peu dommage on aimerait bien voir un m et puis euh, alt m bah, on va pas tout réécrire parce que c'est un autre variable ça va pas aller je sais pas si vous, si vous m'en rappelez mais quand j'ai fait ça il y a marqué getter Setter, getter, etc. Donc si on veut juste afficher son nom et pas qu'on qu modifie, c'est pas mal le cas. Pour le nom par exemple, on ne change pas de nom de 4 Et puis, on on peut changer de taille. On peut rétrécir un petit peu et on peut grandir surtout. Donc voilà, on peut faire ça. Donc là, en faisant ça très rapidement, j'ai défini qu'on qu peut, depuis de la partition des méthodes main, voilà, prendre le nombre on peut prendre la taille mais on peut aussi augmenter enfin on peut aussi modifier sa taille rien m'empêche maintenant voilà donc je pense qu'on est pas trop mal pour cette euh, pour ce petit épisode sur euh, sur les objets euh, dans le prochain épisode on va voir un peu plus ce que c'est les objets concrètement et comment on va faire ça je pense que je vais directement écrire le code et puis je vais directement l'expliquer ça sera un Petit peu, ou alors je vais faire un peu des deux, je vais pas bon, en tout cas. N'hésitez pas à, à vous abonner, à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à créer d'autres objets que des propriétés pour un utilisateur quelconque. Vous pouvez créer un objet sur les voitures, sur dire que le nom de la marque, je sais pas moi, le nombre de chevaux, l'assurance, il peut y avoir plein de choses aussi sur les plantes, quelles couleurs elles sont, s'il y a une fleur, s'il y a une bande verte, voilà, après c'est juste des petites idées pour créer des objets, comme ça, et puis bah, n'hésitez pas surtout à vous entraîner, à vous entraîner, c'est très important les objets, c'est un peu la base de la programmation orientée à objet de Java, de, de, de, de tous les programmes orientés, de tous les, les langages de programmation orientés objet Donc, voilà, je pense que bah, c'est là-dessus, moi bah, je vous dis, au oh, bye bye, salut tout le monde, c'est Toastix.